Roi d'Era, Akam, J'aurais à dire. Silas ou Roi J'aime bien Silas moi. Après il y a Murloc. On va prendre Silas. Quand enfin, il y a Murloc c'est un peu moins fort parce que j'aime bien jouer Silas en big. Ou en fait tu montes beaucoup de stats. Et... Ouais même avec Murloc ça doit se jouer quand même. Le burst c'est quand même assez drôle. Oh, oh c'est un beau départ ça. C'est rare d'avoir les tokens avec les tickets. Euh... Bah, les chars. Hein. Et on ne gèle pas pour le coup. Je pense, je pense. J'aime bien aussi Reno dans cette méta. En fait, le buddy T1, il tombe vite. Donc il tempo bien. Et en fait, tu peux vraiment rusher un peu les tavernes. Je trouve que euh, Renault euh, avec son buddy, il est très enfin, la, la combinaison des deux, elle est très intéressante. Ouais, il y a moyen que dans la prochaine euh, méta, ce soit les, les quêtes. Je pense, hein. franchement les quêtes ça a beaucoup plu. Moi c'est l'explication que j'ai par rapport au buddy. C'est que pourquoi il y a eu les buddy là en patch de transition parce que je pense qu'ils avaient... Ils ont prévu de mettre les quêtes au prochain patch. Et là, s'ils avaient remis les anciennes quêtes et dans le prochain patch mis de nouvelles quêtes, ça aurait pas été méga hypant. On se on serait dit bon, bah il y a de nouvelles quêtes, c'est un petit patch. Alors que normalement, le patch de mi-mai, il est censé être fat. C'est censé être le gros patch, quoi. comme l'extension Hearthstone. Donc, euh, donc je pense qu'ils ont prévu de mettre des quêtes et des nouvelles quêtes. Je pense qu'ils vont, ils vont mettre que des nouvelles quêtes. Parce que finalement si on analyse bien c'est souvent tous les 4 mois il y a une nouvelle race, tous les 4 mois il y a une nouvelle cap capacité, tous les 4 mois il y a une race, 4 mois capacité. Donc là on a fait euh, mort vivant et donc là forcément ce sera capacité. Donc, à moins qu'ils créent une nouvelle capacité, mais en vrai, avec les quêtes, ils ont fait un truc extraordinaire. Ils doivent rester dessus. Bon, c'est vraiment les deux plus mauvaises. On doit quand même les prendre. C'est quand même les deux plus mauvaises. Il faut gagner les combats pour avoir le burst très rapidement. On va acheter Bah la plume en soi elle est cool hein. ouais, il faut vraiment Burst très très tôt Donc euh, Ils ont remis des Natrius en plus C'est peut-être un signe Ouais je sais pas mais En vrai il y a quand même des chances Franchement s'ils re remettent pas les quêtes bah, ça veut dire qu'ils les gardent sous le pied en patch de transition, mais c'est dommage. Les, pour moi, les quêtes, c'est pas un truc de transition, c'est un truc exceptionnel. Bah, je sais pas si vous partagez mon, mon avis là-dessus, mais. Les buddies, c'est cool. Et déjà, la méta des buddies, je la trouve géniale. Mais la méta des quêtes, c'était vraiment un cran au-dessus, quoi. Limite, maintenant, dès qu'il va y avoir une nouvelle. Oh, waouh. J'allais dire une nouvelle. Dès qu'il va y avoir une nouvelle race, c'est pas. Si c'est vrai, une nouvelle race, c'est pas si fou maintenant. Ah, j'ai un beau board. Hein. Bon, il ressemble à rien, mais on s'en fout. Ça fait plein de cartes, plein de pièces dans l'absolu. Euh, C'est vrai que pour moi, il y a vraiment... Euh, ouais, méta. On va dire... On va appeler ça la méta vanilla, c'est-à-dire la méta des races. Une nouvelle race dans le jeu. Méta des buddies, méta des quêtes. D'ailleurs, franchement, j'ai l'impression... Peut-être je me trompe, hein, mais qu'il y a plus de joueurs là... En ce moment sur BG, avec les buddies, que avec les morts vivants. Vous allez me dire, ouais, oh, c'est évident, c'est les buddies. Sauf que la méta des morts vivants, c'est ça le gros patch. C'était ça le l'énorme patch. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas tant profité des morts vivants que ça. Enfin, ça un... L'hype des morts vivants a pas duré longtemps. Contrairement, on va dire, aux, aux élémentaires à l'époque, aux pirates, etc. Au Uran. Après, à l'époque, on connaissait pas les buddies, on connaissait pas les quêtes. Donc, finalement, on avait. En comparaison, on n'avait que les autres races entre guillemets. Bah je peux le faire peut-être maintenant, mon burst. Bon travail. Continuez sur votre lancée. Ah C'est pas mal ça quand même. Hein. La brute. Non, navigateur numéro 2. Comme ça, il profite du burst. En vrai, en termes de stats, on est mieux. Hein. C'est un peu bizarre, mais... En vrai, en termes de stats, on est plus fort là. On a enlevé des cartes, mais on a concentré. Et comme ça, on commence à... à avancer dans le, dans le burst doré qui est quand même euh, l'objectif de ma compo. En tout cas, c'est vraiment partir en, en compo burst. Bah, les morts vivants c'était peut-être moins sexy que les autres races en effet. En fait c'était trop fort tout de suite et je crois qu'on en avait marre des races trop fortes tout de suite. Même si on sait que ça allait arriver. Euh, les nagas c'était fort tout de suite. Enfin en fait il y avait trop de puissance tout de suite et je crois que ça nous a écœuré en fait. Enfin un peu écœuré. Je crois qu'on s'est lassé de... De... de ce système où il y a une nouvelle race. Elle va dominer la méta puis il y aura un patch. Voilà. Merci Tortueur pour le soutien. C'est gentil merci. 40 mois déjà. Merci infiniment de ton aide. Merci beaucoup. Merci de ton aide. Vraiment. Oh. Vous vous bien. pas mal ça. Là on va découvrir un 5 qui va profiter de la stat. Bon. Dommage. Urzul, Ah ouais, ça creuse. L'ami d'un ami, mais on peut pas le <rire> On peut pas le vendre, il va avoir plus 5 plus 5. C'est quand même dommage, non Franchement. ami d'un ami, tu redécouvres. Ouais, ça se tient ce que tu dis. Non, ça se tient en vrai. J'ai pas pensé, t'as raison. Oh, il a raison le petit loup. Est-ce qu'on le fait maintenant Quand On le fait maintenant, on perd une pièce. Je veux pas perdre une pièce. <rire> c'est con, hein, mais... Je veux pas perdre une pièce. Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Si on redécouvre... exact, euh... exact. Exa. Ah, C'est des beaux bébés. Hein. Ça, ça peut détruire plus ou moins tout son board. Et après, il faut juste que l'elec, on arrive à... En fait, il faut faire la value. Il ne faut pas, par exemple, que lui tape dans l'elec, en gros. Alors lui, il faut que ça tape un peu à droite. Voilà, ouais, très bien. Et là, ça devrait faire égalité. Super. Est-ce que tout se passe bien Elle est rigolote cette partie hein. Regarde ses pièces en main. Hein. C'est propre, hein C'est fluide. C'est propre et c'est fluide. Le prochain tour on fait le up, on va essayer de chercher Bran quand même. Ouais, trop rigolo de cette game. Merci euh, d'Alzedar, merci pour le Prime, c'est gentil, merci beaucoup, merci pour ton aide. Puis là on va avoir les pièces assez vite. Hein. Ouais, Burst c'est bien, mais c'est vrai que c'est mieux, encore une fois, quand il n'y a pas Murloc, parce que là on a beau monter des, gros, des créatures à un moment peut-être plus fortes que celles de l'adversaire, Bon c'est bien c'est qu'on joue murloc donc entre guillemets on prend un peu les murlocs aux adversaires aussi Mais c'est vrai que les murlocs ils ont poison quoi bon sur votre Ah je sais pas si on y va maintenant c'est un peu risqué Je faut pas cliquer là ouais. bon. Je suis pas obligé d'y aller maintenant Ici. En fait on peut quand même up hein, Vu qu'on a la bourse C'est cool mais c'est quand même assez rigolo comme move Un serviteur de perdu, une pièce de En vrai ouais, mais C'est trop beau ce que j'ai fait là Parce qu'en vrai on a amélioré notre board Et en plus on a up Et on a, amé et on a amélioré le <rire> C'est trop classe en vrai C'est beaucoup trop classe comme play Peut-être que enfin, Je voulais quand même tempo, mais j'aurais peut-être dû garder les deux guetteurs. Ah, je sais pas. Pas si mal de les remettre dans le pool aussi. Merci le Darsama. À force, je n'ai plus d'idée du coup. Hello. Ben, merci à toi. Merci de ton aide, de ta générosité et euh... et de ta. Euh... Euh... J'ai le mot sur le bout de la langue. De ta confiance, voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Aïe. Donc pas beaucoup. Y a déjà l'ardeur doré, ça a piqué. Après l'ardeur doré seul, ça suffit pas. Il est à 24. Grand moyen nous fasse. Enfin, là on a quand même pris. Hein. Ah. Ça, c'est gros, hein? Laissez-vous tenter par une tasse de je garde ça, je garde ça. Oh, pétard. Bran ou Magmalock Franchement, je crois que c'est Magmalock en vrai. Et on le garde, non Jouer l'hydre. Hein. C'est con, mais. J'ai pas envie de grider en fait. C'est pour ça que je joue mon Leroy. Je suis à 27, je pense, que j'ai une super compo. Ouais, vamos. J'ai pas envie de grider. Ouais, es au Théotard avec Hydre. En fait, j'ai la tempo suffisante pour le faire. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Théotard, souvent, c'est bah, trop tard. Et là, ça ne l'est pas parce que j'ai tout ça. Enfin, Théotard Hydre c'est trop tard en général. Souvent on est obligé. Ouais. On a un super board pour T9 là, euh, je pense que lui, lui il était pas mal hein. Je pense qu'il se dit. Ah que vous voulez faire. C'est pas mal ça de garder, lui. On la garde cette gemme. Je vois pas l'intérêt de la jouer là-dessus. En même temps, ça sert à quoi de la garder On la gardait. <rire> Dors la boule pour revendre. Bah l'idée c'est que je faisais une découverte. Bah j'ai envie de la garder elle en fait. Que je peux la grossir et je peux la vendre plus tard. Là je suis à 27, mon board il est quand même vraiment pas mal. On est que tour 10 hein. C'est vrai que la game elle s'est un peu accélérée parce que lui il a, il a un peu d'avance avec son lardeur doré. Mais en vrai on est que T10 hein. Merci tip, -tip. Merci pour le Prime, c'est gentil. Merci, merci, de, merci de ton aide. Merci infiniment. Faut toujours taunter les plus faibles justement par rapport à Leroy En tout cas avec des compos comme ça Surtout que si à un moment on chope héroïne On a envie que héroïne elle proc Sur les créatures du centre Et donc les créatures taunt Seront déjà morts à ce moment là vous voyez Ok Il fait vraiment rage, dis donc. Ouais, ah, je pense que je peux quand même virer Elise. Ok. C'est peut-être lui qui fera toute la différence. On peut finir par un Leroy. Ça c'est bien, ça fait doublon, ça et ça. Ça ah, c'est pas mal ça, hein. reste de ça. Franchement, on est énorme. est que je reste Ouais, c'est trop grid. Trop grid, mais en même temps. On est tellement énorme. Ah, j'ai envie de le garder, mon Leroy. <rire> je suis trop confiant, là, peut-être. Mais Merci. Euh... Salut, Rotsert. Comment ça va Hello, hello. Ça fait plaisir. Ah je pense que je suis monstrueux. Il est un peu plus gros. c'est pas mal. Jouer des serviteurs. Euh, alors ça, c'est intéressant à la fin. Un choix tactique intéressant. L'entraînement mène à la perfection. Greta. ça hein. <rire> ça donne envie de jouer ça sans blaguez. ça me donne envie de jouer ça j'ai pas la place non non nah. en vrai j'ai pas la place mais bah le truc c'est qu'il va pas gagner en attaque, il va gagner qu'en points de vie. Parce que c'est pas trop léger 36 machin. C'est ça le truc. Oh, on est devant, hein. c'est fou. Oh, on est vraiment gros. Hein. Ouais je pense que c'était un peu greedy mais de toute façon là euh, l'un comme l'autre c'était des cartes qui nous intéressaient pas mais j'avoue que c'est gourmand. Hein. Un gardien titanes 36-33 J'avoue que c'est gourmand. Merci à Chumi pour le Prime. Merci beaucoup. Vos ont vraiment tout donné. Je peut-être virer Burst. Je vais virer le poison, ouais. Ah, Burr, j'ai pas envie de le virer, il est trop stylé. Provoque, transforme au serviteur le plus à... Non. C'est ah, un peu plus gros. La découverte, on s'en moque, non? Plus gros. que je joue pas mal de cartes dans le tour. Euh. Salut toi. Ah j'aime bien, j'aime trop cette compo, elle est vraiment trop cool. Hein. Elle est vraiment vraiment trop cool. J'aime bien ce positionnement, si jamais il a toujours son boy Lord First. Il y a eu l'idée, mais il manquait 3. <rire> bon, après, on est large devant. On large devant. Oh. Ouais. Par contre, on n'est pas suffisamment devant pour le. Quoique. Oh, euh, là, il y a 11. Il y a suffisamment. fallait pas que le lui meure. Peut-être up pour Mantid, en effet. Bon, le pirate, tout à l'heure, on l'a eu, mais bon. C'est quand même un, un gars qui fait des manas infinis. Voilà qui promet. Je le vire euh, lui hein. Il a fait son taf hein. Par contre le burst c'est pas envie de le virer parce que là je peux avoir des trucs vraiment fous. Gagner pour chaque type de serviteur Ouais. Bah ça se moque en vrai. <rire> euh, mecage Jaraxus. Peut-être on va jouer lui. Là, je pense pour Roll. Oh. Voilà pièce... Un peu pareil, ça et ça. Hein. Je pense qu'on ne peut pas battre Pirate. Si vous à... vous trouvez la main Tid. A voir, à voir. Ça c'est bien. Ça c'est super. Pas qu'on le tue. Pas ah, sur les Yes, vamos là! Double top 2, let's go! Double top 1, pardon, pas double top 2, double top 1. Ah ouais, super. C'est une sacrée game ça. J'aime trop cette compo burst. Quand on aime une compo, on la fait bien et on sait comment la faire. Et là, elle a payé. Bon, en vrai, je peux virer gar... burst à la fin, mais j'ai rien de spécialement mieux et. Franchement une 40-40 ou un... En fait j'ai considéré qu'une 40-40, le piraride là ou beurre c'était un peu la même chose. Super.